Tu vas pas faire un profil en disant « bonjour, c'est Nanix, ça va ?»« que c'est beau !» Croire qu'on va tout dire sur un profil, ça n'existe voilà. pas. C'est euh, intentionnel de pas ouais, tout mettre pour… Tu mets une euh... une non, tu mets, tu, mets, tu mets pas tout, euh, sinon t'as plus de conversation avec la personne euh, quand la personne veut commencer à te découvrir par message. Ouvrir une part d'intimité. Ça se fait au fur et à mesure, qu'on apprend à connaître l'autre, euh, qu'on gagne en confiance. Quand on en dit trop sur des, sur des détails ou sur des choses qu'on fait, etc., finalement, on ne dit pas grand-chose de qui on est. Tu ne vas pas faire un profil en disant « Bonjour, c'est Nanix, ça va moi, ?» <rire> Moi, je suis team peu, parce que je pars du principe que bah, le mystère suscite de l'intérêt. Il y a une différence entre bah oui. pas d'infos et peu d'infos. Ah, voilà. voilà. C'est beau ouais. <rire> merci, Bravo, merci, merci. merci. <rire>